c'est Maddy, j'espère que tout va bien pour vous en cette Saint-Valentin donc si euh, vous êtes en couple, eh j'espère que vous en profitez et puis sinon, bah, tant pis, hein, j'espère quand même que vous passez une bonne Saint-Valentin bon bienvenue aux nouveaux arrivés sur ma chaîne quoi vous dire d'autre comme d'habitude hein, je soutiens la cause, la cause animale autant que faire se peut j'ai encore donné euh, euh, alors je crois c'est 100 euros ouais, ouais, J'ai donné 100 euros pour sauver euh, Des animaux de l'abattoir encore Enfin C'est toutes les semaines hein. Donc vous voyez que les revenus de la chaîne partent très très vite Dans les soutiens Pour aider les animaux Donc merci vraiment beaucoup aux personnes Qui euh, bah, qui m'aident en regardant ma chaîne hein. Voilà euh, À part ça Oui alors par rapport à mes derniers tirages Vous avez vu la petite Elena hein, Bon, je me suis fait un peu incendier de temps en temps dans les commentaires. Alors pas tous, mais enfin il y en avait trois, quatre quand même qui n'étaient pas très agréables. Donc j'ai dû enlever parce que je sortais la, le cercueil. Alors c'était évidemment avant que la, la petite Elena soit retrouvée. Et euh, ben oui, dans ces cas-là, moi je ne peux rien. Hein. Si je sors un cercueil, et si je sors qu'elle est, euh, qu'elle est, qu'elle est partie de l'autre côté, ben, c'est que voilà, c'est comme ça. Que vous dire, c'est dramatique. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous pour aller regarder le tirage. Moi, j'ai mon hypothèse quant à ce qui est arrivé. Euh, voilà. Alors, je me connecte pas avec l'au-delà. Hein. C'est uniquement des informations que je capte. On a tous une antenne. Quand je suis bien en forme, généralement, j'arrive à capter des trucs. <rire> si vous me passez l'expression. Et puis, quand je suis fatiguée euh, ou euh, que ça va pas, ben, évidemment, je capte moins. C'est simplement ça. Donc euh, c'est pas de l'occulte, hein, c'est que de l'intuition et on en a tous et toutes. Donc voilà. Donc pour Elena, bah écoutez, ça s'est réalisé. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh... Ah oui, alors pour le tremblement de terre, là aussi, apparemment, mais d'interprétation non pas plus. Ben, moi, j'étais quand même partie pour trouver un truc euh, en relation avec un, un séisme naturel et j'ai sorti autre chose. Là aussi, je contrôle pas les cartes. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une euh, des personnes euh, qui s'appelle Johan qui m'a envoyé une vidéo donc de TikTok qui a été prise juste quelques instants avant le début du tremblement de terre. Et on voit des lumières très curieuses dans le ciel. Donc c'est pas naturel. Il y a, y, a, y a eu quelque chose. Alors peut-être que vous retrouverez la vidéo sur TikTok, je sais pas. Je peux pas vous la, la remettre sur euh, dans la communauté. Donc les lumières dans le ciel, c'est bizarre. Donc il y a, y a quelque chose. Hein. Et puis euh, catastrophe après catastrophe, ça commence à bien faire. Hein. Bon. Donc je, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui se cache derrière ce, ce séisme. Euh, et qui, euh, non, à mon sens, n'est pas naturel. Après, euh, c'est juste mon interprétation à moi. Bon, ben, on va regarder euh, les histoires de ballon là. Vous m'avez demandé, enfin, personne qui m'a demandé... Oups, je suis en train de te faire tomber, pardon. <rire> je me concentre un peu. Alors, le dernier live que j'ai fait... Alors, je m'excuse, hein, C'était peut-être pas très bien au niveau de la technique, mais euh, je suis comme tout le monde, j'apprends, hein. Bon, en tout cas, j'ai investi dans un petit micro, donc ça devrait aller mieux pour la prochaine fois. Euh, oui, donc au cours de ce live, en fait... Euh, les personnes qui justement ont parlé de ce ballon, j'étais pas du tout au courant comme d'habitude. Et en fait, j'avais tiré les cartes donc en direct. Hein. C'est autour de 13 minutes 37. Vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Et moi, j'avais tiré trois cartes. J'avais tiré euh, la manipulation, les extraterrestres et l'espionnage. Ah bah écoutez, on va regarder. Voilà. Donc, on va demander avec le résilio, Et puis peut-être que je prendrai les petites cartes, on verra. Ou les grandes cartes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des ballons dans le ciel, ou tout d'un coup, comme ça, ça se multiplie Qu'est-ce que c'est que ces trucs Il y a un danger et il y a de l'enfumage. Oui, la carte de la fumée. Hein. Ouais, donc on nous raconte des histoires, comme d'habitude. De toute façon, le jour où on nous dira la vérité, les poules auront des dents. Alors... Euh Qu'est-ce que cachent ces histoires de ballon Est-ce que c'est simplement de l'espionnage Enfin, c'est pas très discret, hein. Si c'est de l'espionnage, je dois dire. Parce qu'ils s'en sont tous aperçus. Donc. <rire> c'est un peu bizarre. Il y a une réunion de personnes. On montre du doigt, ouais. Il y a de la violence. Et ça fait parler. Ça fait beaucoup, beaucoup parler. Bon. Alors, on cherche le coupable. On montre du doigt le coupable. Il y a des personnes qui se réunissent, ok, et il y a de la violence, donc on cherche les coupables et il y a de la violence, on discute beaucoup, ok, alors il y a la violence qui sort quand même, on va regarder, ah là aussi, on montre du doigt, ouais, là il y a des gens dans l'ombre, Là, il y a un sacrifice. Et là, les gens parlent sur les réseaux sociaux. Alors, moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est qu'il y a les histoires de violence et de sacrifice. Hein, L'agneau qu'on laisse en sacrifice, hein, d'accord ok, Et le fait qu'on cherche un coupable. Ça fait deux fois. Hein. On montre quelqu'un du doigt là et là. Donc, en fait, les pays se montrent du doigt mutuellement. Hein. Euh, oui, c'est la Chine. Oui, euh, c'est machin. Enfin, je crois que c'est pour l'instant, c'est que la Chine. Hein. Enfin, bon mais je pas lu tous les articles, hein, j'ai juste survolé les gros titres, mais on montre du doigt, on montre du doigt certains pays, on va dire. Il y a des gens qui discutent dans l'ombre ou alors qui ont déclaré, décrété cette action-là dans l'ombre, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, on ne sait pas qui se cache derrière cette action de ballon. Pareil, là, on a des gens qui sont ensemble, mais on ne voit pas les visages. C'est la même chose que là. Donc, il y a bien des gens qui se cachent derrière et qui font en sorte qu'on désigne quelqu'un du doigt ou qu'on montre, en tout cas, qu'on cherche un coupable. Ici, il y a beaucoup, les, beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Ben, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on fait aussi. Et, et, leur, et alors là, pardon, il y a la, de la violence et du sacrifice. Alors... Est-ce que c'est peut-être pour déclencher des hostilités Enfin bon, A priori, c'est ce qui ressort des, des images. Hein. Puisqu'on cherche un coupable, alors que les vrais coupables, ben, on les connaît pas. Ils sont dans l'ombre. On voit que les pieds, et là, on voit que des, des ombres chinoises. Par contre, il y a le sacrifice et il y a la violence. Et moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas pour déclencher des hostilités eh ben, on va on va demander. Voilà. Et parce qu'il y a aussi les gens qui en parlent. Hein. Les gens, les journaux, enfin tout le monde, quoi. Alors, il y a des choses qui s'accélèrent ici. Là, il y a des gens qui essaient de calmer le jeu, par exemple. Là, c'est pareil. On essaie de protéger. Protection. Et là, il ben, y a beaucoup de lassitude. La, la, le Vu le regard, c'est la lassitude. Bon. Alors, moi je me demande finalement si on n'a pas un camp contre un autre camp. Éventuellement les gens qui veulent déclencher des hostilités. Et là, au contraire, les gens qui en ont marre et qui veulent protéger la vie, les enfants, euh, la nature, enfin les innocents. Et pareil là, avec les questions de spiritualité. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui manifestent par exemple pour la paix. Hein. Il y en a beaucoup, mais ça je, je l'avais sorti dans des tirages. Hein. Je me souviens des petits trucs que je dis de temps en temps quand même. Et euh, dans un contexte d'escalade actuelle, hein, où là, on sent que ça chauffe, il y a quand même aussi des gens qui veulent calmer les choses. À une époque, j'avais dit qu'il y aurait des négociations, moi. C'est pour ça que je voyais, en fait, la guerre s'arrêter déjà sur l'automne. J'avais dit qu'il y aura des négociations. Mais en fait, vous savez, il y en a eu des négociations. Il y en a vraiment eu. Et en fait, euh, bah, il y a eu Boris Johnson, si j'ai bien compris, qui a mis son grain de sel, enfin, entre autres, hein, et qui a dit qu'il ne fallait surtout pas négocier. Et qu'au contraire, il fallait aller jusqu'au bout. Enfin, d'après ce que j'ai lu. Hein. Mais il ne doit pas être le seul. Hein. Donc, en fait, les négociations ont été interrompues par l'Occident. Et en l'occurrence, Bonne Johnson euh, est intervenu dans, dans l'histoire. Vous pouvez regarder sur Internet. Euh, vous allez retrouver l'historique. Donc, il y a bien eu des négociations. Mais, mais l'Occident n'a pas voulu. Alors, ce qui fait qu'on aurait un camp éventuellement qui veut déclencher des hostilités et un camp... Qui veut la paix. Donc, a priori, ça ressemble à une tentative de vouloir déclencher les hostilités entre les, les États-Unis et la Chine. Hein. Parce que c'est la Chine dont viennent les ballons. Alors, on va regarder si c'est ça. Là, on se met à l'après du mauvais temps. Bon, c'est peut-être de, de météo, justement. Et là, on met en route des choses, mais c'est euh, lent, quoi. Hein? C'est laborieux. C'est laborieux. Qu'est-ce qu'il y a sur ce parapluie Parce qu'on a dit que c'était des ballons météo. C'est pour ça que je, je pense à cette carte-là. Alors, il y a des gros cerveaux qui sont derrière. Ouais. Et là, c'est la vie de tous les jours. Bon, ok. Ça nous apporte pas plus d'informations, ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec cette histoire de parapluie donc, en fait, ces histoires de ballons météo hein, météo, ça encore une fois, ça a été... Euh, C'est venu de cogitation. Voilà. Il y a des cerveaux, des gros cerveaux qui sont derrière cette histoire de ballons météo Et on essaie, en fait, de mettre des choses, de faire bouger les choses, lentement mais sûrement, euh, par rapport à notre quotidien. Ouais, mais donc, on va poser la question autrement. Quel est le but de tout ça Alors, il y a Beaucoup de cinéma. Bon. Il y a beaucoup de cinéma. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement regarder ce qu'il y a derrière le rideau Parce qu'on se doute bien qu'il y a pas mal de mensonges. Oui, il tourne autour du pôle. là. Il y a un ballon. Un accident. Une panne. Alors, attendez. Il y a des choses par rapport à des enfants qui s'amusent. Il y a une panne ou un accident. Pourquoi j'ai cette carte-là Encore les choses qui s'accélèrent. C'est marrant, ça fait deux fois. C'est comme s'il si y avait la notion d'urgence. Alors ça, c'est une information qui est peut-être intéressante. Il y a une notion d'urgence qui se cache derrière ces histoires de ballons météo. Il y a une, no une, une notion de vouloir accélérer les choses. Hein, parce que là, qu'on a vu que là, c'était laborieux. Il y a quelque chose qui est laborieux et qui ne plaît pas. Donc là, on essaie d'accélérer les choses. Mais pourquoi est-ce qu'on a ici des enfants qui s'amusent ou des ados qui s'amusent Ouais, ok. Alors, les ados qui s'amusent, à mon avis, c'est euh, peut-être justement les, les pays qui font n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. il y a des nouvelles instructions qui sont données. Alors... Est-ce que c'est ça Ouais, il y a les notions de tempête. C'est aussi les gens dans le quotidien, éventuellement. Parce que j'étais en train de penser à amusement adolescent. Hein. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, ouais, si ça se trouve, c'est peut-être les pays qui font n'importe quoi. Mais ça peut être aussi, tout simplement, les, les gens dans leur quotidien qui sont insouciants. Donc là, il y a les questions de prendre des instructions et la tempête qui couvre. Et là, il y a une panne. Une panne et une croissance. Par rapport à quoi? Encore de l'enfumage. Oh, décidément. Attends, devoir prendre un autre jeu. Il y a une information qui m'est cachée, là. Alors, évidemment, j'ai dit que, à mon sens, c'est fait pour euh, déclencher les hostilités. Ça, c'est une hypothèse. Mais il y a autre chose. Et l'autre chose, j'ai du mal à le saisir parce que euh, l'information, elle est cachée. Mais vous voyez, en fait, on ne voit jamais qui sont les commanditaires. C'est toujours des gens qui sont cachés. Il y a quelque chose ici, une montagne. Euh, que ça compte montagne un, un volcan, pardon. Un volcan derrière qui est prêt à rentrer en éruption. Il y a une panne, il y a une croissance et il y a de l'enfumage. Bon, on va essayer de regarder qu ce qui se cache derrière le rideau. Parce qu'il y a autre chose. Intuitivement, je sens qu'il y a autre chose. Une volonté de déclencher les hostilités. Bon. Il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces histoire de ballon Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas Ouais, il y a des gens, c'est marrant, ça fait, ça fait une, deux, trois cartes que je sors dans lesquelles les gens sont cachés. C'est-à-dire que la Chine peut être bien, mais pas que. Il y a autre chose, vous voyez et là, on va vers les étoiles. C'est curieux, quand même. J'avais sorti extraterrestre pendant le live. <rire> ça se trouve, me... <rire> trouve c'était ça. Parce que là, on met un masque. Et derrière, il y a l'infini. Enfin, le... il y a le cosmos. C'est-à-dire, il y a quelque chose que l'on veut écraser des gens tout puissants qui veulent, qui veulent écraser les gens qui se battent. Et en quoi, est-ce que qu'est-ce que ça a à voir avec les ballons On veut, on essaie de déstabiliser quelque chose. Ouais. Je vais parler d'ouverture de, des hostilités. Oui, mais je crois pas que ce soit que ça. Encore les étoiles. Mais c'est pas les extraterrestres qui sont derrière quand même. Il y a un labyrinthe où on nous fait tourner en rond, j'allais dire. Une histoire de confusion. C'est encore une fois quelqu'un qui est caché. Je, je n'ai que des cartes comme ça. En fait, on ne sait pas qui est derrière, mais il y a l'histoire de Cosmos. Vous savez, ces histoires d'extraterrestres, ça se trouve, ça peut, hein Et Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'ils veulent oui, pour bon, ça, on nous cache des choses. Ouais. Est-ce que j'ai l'information Est-ce que je vais arriver à trouver l'information Alors, déclencher un feu contrôlé. Oui, donc, il hein, y a bien il y a bien des histoires de déclencher des hostilités, mais de façon voulue et contrôlée. Hein, ça pourrait être un accident. Enfin, je veux dire, les hostilités, parfois, ça peut être des maladresses, vous voyez. Hein mais là, non, il y a, y a quelque chose de contrôlé, là. On allume un feu. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là Non, c'est dans ce sens-là, pardon. Ouais elle est bizarre, la carte. Elle est comme ça. Voilà. Donc, on allume un feu. Alors, un feu caché, puisqu'elle est sous l'eau. Donc, il y a bien des choses cachées sous l'eau. Euh, des choses puissantes. De la destruction. Je ne sais pas pourquoi c'est sous l'eau, mais enfin, il y a tout truc avec l'eau, avec l'histoire d'eau. Donc, on veut déclencher les hostilités. D'accord. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ces gens-là à voir là-dedans qui, qui sont ce Des gens qui veulent affamer les peuples. Alors attendez, on se rapproche. Des gens qui veulent écraser les gens qui résistent euh, euh, à la, enfin, bref, à la mise sous dictature, non Ouais. Une traîtrise. Ah, il y a des histoires de, il y a des histoires effectivement de pirates, donc euh, ça peut être effectivement de l'espionnage, ouais, de la traîtrise. Donc effectivement, moi je dirais, je resterai sur ma première idée qui est de de, de déclencher des hostilités. Ça ça paraît bizarre, mais il y a effectivement déclencher des hostilités. Mais c'est de la part de gens que qu'on ne connaît pas. Ce pas que la Chine et tout, il y a, a d'autres personnes derrière euh, qui sont mauvaises, qui sont malfaisantes, qui veulent affamer les populations et qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent nous, euh, nous empêcher d'agir, nous immobiliser. Mais si, c'est mais c'est euh, c'est le nom. Hein, c'est le. Alors, pour ceux qui sont qui viennent d'arriver sur, euh, sur la chaîne. Sur la chaîne. Sur la chaîne, le nouvel ordre. D'accord, puis vous finirez. Le nom. Ce sont eux qui sont derrière. Mais pourtant, il euh, y a un truc cosmique là-dedans. <rire> c'est parce que je suis en train de vous sortir. Le cœur. Alors, il y a des questions de destruction de, de l'être humain, là. Ça, qui est-ce qui se cache derrière, moi Alors là, c'est l'urne funéraire. Mais c'est aussi ça peut être aussi la carte de l'espionnage avec les yeux. Donc, il y a bien des gens qui nous espionnent. Alors, reprenons. Il y a une volonté effectivement de déclencher des hostilités de la part de personnes qui sont inconnues. J'insiste parce que j'ai eu je ne sais pas combien de fois les cartes d'ombre ou de gens qui sont euh, non visibles et qui donnent euh, les, les directives. Ce sont des gens qui veulent écraser les gens qui se battent, affamer les peuples, détruire tout ce qui est... Euh, bah, Belles valeurs, hein, le cœur, euh, les belles valeurs humaines, hein. qui espionnent, qui veulent effectivement allumer un feu contrôlé et nous empêcher d'agir. Donc, ils veulent bien faire une traîtrise. C'est le nom. Et moi, je pense que le nom, je dis comme je le pense, ces gens-là, ils sont aussi en relation avec d'autres personnes complètement inconnues dont on ne connaît absolument pas l'existence. Il y a bien des, des des communications secrètes entre cela et cela. Vous voyez qu'il y a un masque cosmique. Bon étant donné que je crois aux, aux personnes, euh, alors reptiliens ou autres, hein, oui, je pense qu'effectivement euh, il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que euh, l'oligarchie. Euh, je, je pense qu'il y a autre chose derrière parce que il euh, y a des indices qui me font penser que il n'y a pas que le côté humain maléfique, il y a aussi le côté inhumain maléfique. Voilà, bon, je peux pas trop développer. mais il y a une alliance entre les deux, quoi. Hein D'où tous les rituels euh, noirs de magie, de machin, les trucs très très dark. C'est que il y a aussi euh, une aide de l'autre côté, mais une aide maléfique, quoi. Il y a de ça. Donc, ils veulent déclencher les hostilités. Bon, ok. Ouais, peut-être, ouais. ouais. Ça, c'est bien possible. Bon, effectivement, c'est bien par rapport à la Terre. Ah, donc, ça va se généraliser, ces histoires de ballon. Ah, bah, tiens, <rire> quand je parle de ballon, c'est trop marrant. Ouais, bah oui, bah oui, ballon. Donc, effectivement, on est dans le thème, le ballon, que l'on fait flotter. Et y un truc mondial. Donc, c'est bien de la manip, hein. Et en fait, ce que j'avais sorti en live, c'était pas absurde. Hein. J'avais sorti les extraterrestres. Bon, étant donné que moi, je ne crois pas aux extraterrestres, puisque je crois plutôt à des entités interdimensionnelles, l'extraterrestre, c'est pas bien choisi, mais je ne sais pas trop comment les appeler ces gens-là. C'est en fait, c'est des démons, quoi. C'est des entités interdimensionnelles. Je vous parle souvent du livre de Jacques Vallée, euh, Les Messagers de la Déception. Euh, c'est vraiment à lire. Hein. C'est vraiment, vraiment à lire parce que l'auteur. Le, le, le, le, le, le, euh, a quand même passé je sais pas plus de 20 ans il me semble hein, de mémoire hein, justement à faire des recherches sur les ovnis et machin les apparitions etc etc euh, il a fait euh, vraiment une enquête très approfondie très documentée et il arrive à la conclusion que ce ne sont pas des des ET nous ne sommes pas visités par des ET des extraterrestres non ce sont des entités interdimensionnelles bon donc c'est pas moi qui le dis. hein vous lirez le livre si vous voulez c'est en anglais mais enfin bon ça se comprend assez facilement. Et d'ailleurs, ça explique aussi toutes les, euh, vous savez, toutes les horreurs, là, qui sont, euh, qui sont arrivées. Je crois que c'était il y a deux ans sur les animaux, les mutilations, là. J'arrive même plus à dire le mot. Vous savez, sur les chevaux. Alors, je pense que vous avez ça en mémoire, quand même. Eh bien, euh, c'était déjà arrivé dans le passé. Excusez-moi, j'ai plus les dates en tête, hein. C'était dans les années 60, un truc comme ça. C'est un truc qui est récurrent. Et ça arrive uniquement euh, quand il y a des, des traces de, de, de on va dire d'ovnis sur le sol. Enfin, là, je parle des états unis À chaque fois qu'il y avait des, des traces d'atterrissage, hein, vous savez, les traces dans le champ, là, euh, eh bien, à chaque fois, il y avait une recrudescence, des mutilations sur les animaux. Et donc, l'auteur est arrivé à la conclusion qu'en fait, il y avait des, des histoires de sectes qui faisaient certains rituels horribles, on va pas rentrer dans les détails, euh, et qui était, en fait, en relation entre des humains et des non-humains. Voilà. Bon. Donc, euh, ça fait penser à ça, bon. Alors, donc, ces gens-là, ils sont alliés avec, donc, le nom l'oligarchie qui est ici, pour écraser la résistance, pour soumettre les peuples, hein, les affamés, hein, vous avez ici la carte, euh, et donc, en déclenchant une traîtrise. Donc, finalement, si, c'est bien, euh, c'est bien, euh, c'est bien, en fait... Euh, une volonté de déclencher un feu de façon volontaire. Ouais, Effectivement. Ouais. Voilà, bon, bah ça, ça peut être l'espionnage, hein, effectivement. Des gens qui observent. Pareil, hein. Vous voyez, c'est espèces de géants. Alors, maintenant, cette carte-là, elle n'est pas mauvaise, mais enfin, là, je la remets dans le contexte. On surveille, on observe. Euh, donc, en fait, alors, on va poser la question. Ils veulent déclencher un, euh, une guerre, quoi, alors. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Ouais, la souffre, les, les, les décès. Oui. Vous voyez, vous avez les cœurs. Les cœurs qui sont cloués comme des papillons, hein, Vous savez C'est horrible, d'ailleurs. Hein. Donc, là, c'est les victimes, pour moi. Hein. Avec l'œil au milieu. Oui, donc, c'est la volonté, effectivement, de déclencher un con, des conflits ou un conflit. Ouais, ouais. C'est vrai. Bah, c'est bien ça. En fait, c'est ça depuis le début. Sauf que, à mon sens, c'est pas forcément les personnes auxquelles on pense qui sont impliquées dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on connaît. Ici, pour moi, c'est le nom. Mais il y a d'autres personnes complètement inconnues. Voilà. Vous avez ici. Pour moi, ça, c'est les histoires d'espace. De, Alors, encore une fois, c'est pas l'espace au sens euh, espace cosmos, c'est espace euh, au sens interdimensionnel. On voit très bien ça. Ils portent un masque. Donc, ce sont des non-humains. Voilà, qui porte un masque. Je suis pas folle, hein. Non, non. C'est très sérieux ce que je vous dis. Voilà. Mais bon, il faut faire un peu des recherches. Il euh, faut se tenir un peu au courant. faut aller creuser un peu. Et finalement, on arrive à comprendre ce qui se passe. Donc, ils nous surveillent. Ils nous, ils nous espionnent. Ils veulent mettre de l'huile sur le feu. Hein, et déclencher les hostilités. Et donc, des... faire des victimes. Oui, donc c'est bien. Alors, c'est dangereux. hein C'est dangereux parce qu'effectivement, ils peuvent très bien arriver à leur fin, à faire monter euh, voilà, la, la tension. Euh, alors là, on a un petit garçon qui met un bateau à l'eau et qui regarde ce que ça donne. Ouais. Ah, il y a des formules mathématiques derrière. Je suis en train de regarder. Donc, il y a, y a des calculs. Donc, c'est calculé. Donc, ils essaient, en fait. Voilà, ils essaient. Bon, ben, on va demander est-ce qu'ils vont réussir Alors, ils vont continuer. Parce que là, c'est pareil hein, c'est une espèce de monstre qui est tout en haut de la montagne, qui fait des mouvements dans les airs. D'accord Peut-être qu'on va prendre un autre paquet pour changer un peu. Voilà. Mais il y a un danger il hein. y a un danger, ouais. On peut, on peut demander pourquoi euh, euh, pourquoi est-ce qu'ils font ça maintenant. Et puis, on va demander s'ils vont y arriver. Alors, pourquoi maintenant Alors là, il y a la question de déplacement ou d'accélérer. bah Oui, on l'avait tout à l'heure, je suis bête. Ils il veulent accélérer les choses. Bon, d'accord. Ils veulent accélérer les choses. J'ai une carte de mouvement, mettre en mouvement. En fait, on l'avait en fait, à plusieurs reprises. On l'avait ici et on l'avait ici. Donc, ils sont pressés. Donc, ils veulent accélérer le mouvement. Bon. Alors, maintenant, on peut te poser la question. Est-ce qu'ils vont réussir la question, évidemment, à un million, n'est-ce pas Alors là, il y a des histoires de sacrifice et de protection. Donc, en fait, dans l'histoire, il y a toujours le camp qui veut déclencher bah, un conflit hein, mondial. Et il y a un camp qui ne veut pas. Donc ça, c'est le camp, vous voyez, qui essaie de protéger quelqu'un, donc on peut dire les innocents, au prix d'un sacrifice. Donc il y a des gens, au moment où je vous parle, qui sont en train d'y laisser leur vie pour contrer les mauvais, là. Enfin, vous savez, il y en a aussi beaucoup, vous savez bien, il y en a beaucoup qui ont laissé leur vie, hein, euh, en luttant contre le nom. Hein. Mais là, à l'heure actuelle, il y en a encore d'autres, qui, justement, essaie d'empêcher une catastrophe. Donc, il y a de la résistance. C'est une carte... Vous voyez, la, la petite chouette, elle a les larmes aux yeux, parce que euh, l'oiseau à côté... Je ne sais pas ce que c'est, comment... Hein, enfin, c'est un oiseau, mais je ne sais pas exactement quelle sorte. Eh bien, il sacrifie son aile pour la prendre sous son aile, donc pour la protéger. Mais en même temps, vous voyez, il y a un clou qui, qui, qui perce l'aile. Donc, c'est une souffrance... Donc, c'est la souffrance, un sacrifice pour protéger quelqu'un que l'on met sous son aile. Bon, donc pour moi, il y a bien des gens qui se battent et qui laissent des plumes, quoi, pour empêcher ça. Il y a aussi tous ceux qui prient. Hein. Il y a tous ceux qui demandent de l'aide de l'autre côté, hein. vous voyez. Il y a une catastrophe qui est en passe de nous tomber dessus quand même, hein. je préfère vous le dire. Hein. Mais il y a des gens qui, justement, en train de se battre pour éviter que ça arrive. Okay. Là, on a la mère qui se prend la tête dans les mains en disant au secours, euh, mon Dieu. Et là, il y a le père qui prie. Et là, le petit garçon, lui, il regarde vers les étoiles. Donc vous avez un peu tous les cas de figure, quoi. Une catastrophe qui, qui est là. Donc il faut continuer finalement à prier et à euh, bah, regarder euh, vers les étoiles, quoi. C'est-à-dire euh, demander de l'aide de l'autre côté, absolument. Bon, alors ça ne dit pas s'ils si vont y arriver. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver Je vois là, ici les gens qui combattent. Hein. Ouais, vous voyez, en fait, il y, y a vraiment beaucoup de beaucoup de disputes. Alors je dirais que la tension va monter. La tension va monter. Alors entre l'est et l'ouest. Hein, bon ça, je, je, ne je ne trahis aucun secret à ce sujet. Euh, ils vont, ils risquent d'arriver très proche, effectivement, de déclencher un conflit puisque là on a bien le pirate, donc la traîtrise, la piraterie par rapport au trésor. Donc c'est le but à atteindre. Hein, ouais. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Il y en a qui regardent la montre. Cette carte-là, elle n'est pas mauvaise. Ça, ça fait toujours penser à des gens euh, qui, euh, qui recherchent la vérité, parce que c'est un journaliste, là. Un chasseur. Un chasseur de quelque chose. Un chasseur de vérité, peut-être. Hein. Un chasseur, parce que je pense qu'il a tué un rhino, donc c'est un chasseur. Un chasseur... En quête de vérité, qui regarde la montre. Il y a une course contre la montre avec la question aussi des vérités qui remontent. Et je crois que c'est pour ça qu'ils accélèrent. Pourquoi maintenant bah, ma Pourquoi maintenant bah Parce qu'il y a des gens qui découvrent la vérité. Alors, à quel niveau Au niveau des restrictions qu'on nous a imposées. Et qui étaient euh, du, euh, du n'importe quoi. Oui, enfin, c'était c'était du, du, du pipeau quoi. Bon, du saxo, bah ben, c'était du pipeau quoi. C'est par rapport au, à la politique menée les trois dernières années, les restrictions. C'est à cause de ça en fait. Je sais pas pourquoi, mais enfin si je sais pourquoi parce que tout ça c'est en train de remonter à la surface. Hein. Alors ça c'est un passage en hauteur, ouais. Donc, on monte d'un niveau, ouais, donc là, c'est les révélations qui, au, qui escaladent, une escalade des révélations. Il y a une clé qui est en passe d'ouvrir une serrure. En fait, ils sont en train d'empêcher la communication de continuer à se développer. Là, il a, on, on veut empêcher des révélations d'arriver. Vous voyez, la cabine téléphonique, là, elle est perdue dans un coin. Elle a beaucoup de mal, hein. Euh, puisque elle est, il euh, y a une branche qui passe au travers. Donc, c'est une communication qui est empêchée. Donc, on empêche les gens de parler, de révéler quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'ils se dépêchent de nous déclencher un conflit, mais de nous révéler quelque chose par rapport à des restrictions. Ouais. Parce que sinon, ça susciterait énormément de colère. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache On va essayer de savoir... Il y a par rapport à des questions de décès, liberté perdue. Et par rapport à des questions de femmes, c'est en, en relation avec les femmes aussi. Les femmes qui pleurent, qui ont perdu quelque chose. Les questions d'enfants et de famille. Ah, je crois que je sais ce que c'est. Ben je, ouais, je crois que je sais ce que c'est, je viens de le comprendre là. En fait, ils ne veulent pas, alors quand je dis ils, c'est cela avec leurs copains de l'espace, hein, d'accord Ils ne veulent pas qu'on découvre que tout ce qui est arrivé les trois dernières années avec les restrictions que vous connaissez, ça aussi a eu un impact terrible sur les femmes et les familles. Moi, je pense que c'est des questions de... Comment dirais-je De faire plus loin plus loin-li, plus loin-t. Il y a des choses comme ça. Parce qu'il y a les enfants, là, il y a le mariage, donc c'est la famille. Et c'est vrai que, je vous avais dit à un moment donné, je ne sais pas si peut-être les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, vous avez dit qu'en fait, au niveau des... Je crois que c'était dans les victimes des fléchettes. Oui, c'est possible, c'est dans cette vidéo-là. Euh, c'était surtout les femmes, en fait, euh, qui allaient, en fait, euh, comment dire... D'abord, euh, parler du, de, des effets euh, secondes. voilà. Et puis c'était surtout les, les problèmes concernant les femmes qui allaient être reconnus. Parce que les femmes, ben, il y a une chute de la natalité. Elles n'arrivent plus à être enceintes. Et ça, ce sont des faits, hein. ce sont des chiffres. C'est une vérité que l'on peut vérifier. Et curieusement, ces femmes-là avaient pris de la soupe. Donc là, il y a un scandale. Et je crois que c'est ça qui est en train de remonter actuellement. Alors, je me trompe peut-être. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je, je pensé à ça au bout des cartes. Ouais, Il y a quelque chose qui a été perdu là. Encore un truc de, fé de, de féminité. Hein. Pour des questions d'argent, entre autres. Hein. Ouais, on a. Regardez, on, on vole un œuf. Alors ça, c'est extraordinaire, cette carte-là. Parce que normalement, j'interprète toujours dans le cadre d'une malhonnêteté. Hein. Il y a un certain tirages, j'avais tiré cette carte-là avec les œufs. Mais là, les œufs, c'est le côté œuf. Euh, voilà. Euh, au niveau de la femme, hein, euh, les ovaires, les ovules. Vous hein, voyez ce que je veux dire Là, ça a été volé. Il y a un truc. Donc, c'est à mon avis, c'est un scandale, là, en préparation. Ils ne veulent pas que ça remonte. Moi, je suis à peu, à peu près sûre. Parce qu'il y en a qui ont fait, euh, qui ont touché des milliards. Hein. Alors, il Alors, n'y a peut-être pas que cette information-là qui ne doit pas être connue. Hein, D'accord Est-ce qu'éventuellement, il y a encore autre chose qu'on ne doit pas savoir Bon, bon, ça, c'est les gens qui se battent. Oui, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose Alors là, c'est le manège. Le manège, le cirque. <rire> le cirque. Ouais, on essaie de s'échapper du cirque. Donc, il y a des choses qui s'échappent. Donc, il y a d'autres choses euh, qui, est en train, qui sont en train d'échapper à leur contrôle. Là. Oui, parce que les gens se battent de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache encore qu'on ne doit pas savoir le fait que tout est mis à la casse bah ben oui la crise économique le confit le confifi qui a quand même plombé beaucoup d'entreprises hein. la récession il y a tout ça tout ça pour rien bah ben oui pour rien puisque euh, on a financé les trois dernières années à coup de, et que je t'imprime de la monnaie, et que j'emprunte, et, et tu t'y quanti, et ça provoque la ruine de l'économie et des pays. Hein. Moi, entre nous, en toute franchise, les gens qui se battent pour la retraite, ils sont très optimistes, parce que la retraite, si je me souviens bien comment ça fonctionne, même si chacun cotise, c'est quand même normalement les actifs qui payent pour les gens qui partent en retraite. Ce n'est pas que les cotisations passées, hein. c'est aussi... Euh, les cotisations actuelles. Or, s'il n'y a plus d'économie, s'il n'y a plus de travail, s'il n'y a plus de gens qui ont des emplois, comment voulez-vous payer les retraites Je sais pas, mais ça vaudrait le coup de se poser la question. Moi, bon, La retraite, c'est râpé. Hein c'est râpé, on est en train de détruire notre pays. C'est fini, quoi. Les gens, ils n'ont pas compris. Hein. Enfin bon, excusez-moi, je reviens à la parenthèse. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on nous cache Ouais, tout, donc tout ça, c'était de, de du, du flanc. Tout ça, c'était de la manip pour nous faire peur. Ouais, donc c'était... En fait, tout ça, c'est pour éviter qu'on apprenne la vérité sur la popole Titique san san iter Voilà, tout ça, c'est pour ça. pour éviter. Et donc, ils veulent déclencher une guerre pour ça. Ouais, c'est pour éviter qu'on qu apprenne tout ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui nous cache ouais, mais il y a vraiment le problème des œufs, hein, les, les, les femmes. Hein, les femmes, ça va être un vrai scandale. Hein. Alors, est-ce qu'il nous cache autre chose bah, Le fait qu'ils sont en train de tout détruire, oui, d'accord. Ah, il y a l'intervention céleste, là. Ah, ben, ça ferait bien, hein. Oui, mais euh, l'intervention céleste, alors, qui s'oppose au nom, hein, la gouvernance mondiale. ouais. On a les deux cas en présence. Hein. Donc là, il faut suivre les indices. Il faut suivre les indices. Un, il va y avoir un vœu qui va être réalisé. Ah ouais, lequel aussi Lequel Un changement de société. Une explosion. Non, ce n'est pas un changement de société. ça, C'est une explosion. La mise à feu de quelque chose je, je pense quand même que malgré la protection céleste et malgré les signes qu'on nous indique, moi, j'ai un peu peur quand même que ça conduise à une explosion, hein. OK Il y a un truc, hein. Et en plus, il y a des fusées dans l'espace. Donc, vous voyez qu'on reste dans le thème des taux du cosmos, quand même, hein. Alors, en plus, on a eu, euh, effectivement, euh, le séisme. C'est sous la Terre, hein. Euh, moi j'avais dit hein, plusieurs fois, alors avant le séisme, je vous l'avais dit, en, que en astrologie j'avais des aspects de tremblements de terre. Vous vous en souvenez certainement. Alors ces aspects de tremblements de terre, je suis désolée de vous dire que euh, ils vont s'accentuer euh, au fur et à mesure des années. Bah ben oui, c'est comme ça. Donc euh, c'est pas fini les histoires de tremblements de terre. Après, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, enfin je veux dire si c'est naturel ou pas. Là, moi mes petites cartes m'ont dit que non. Après, bon, voilà, quoi. Mais il n'empêche que naturel ou pas, il y en aura de plus en plus. Et en plus, là, je vois une explosion. Donc, il, il, il va y avoir un truc. Hein. Je pense vraiment que effectivement, il va y avoir une explosion, il va y avoir quelque chose. On va nous le communiquer. Ouais, alors ça, c'est... On revient à l'âge de pierre. Ouais, alors, ça, c'est pas bien. Il y a une fausse alliance. Bon, euh, tu veux nous emmener où, là, toi Ouais. Alors là, il va y avoir des règlements de compte. Il y en a qui vont se tirer dans les pattes, hein. C'est-à-dire qu'on va beaucoup, beaucoup y perdre. Vous hein, voyez, on revient à l'âge de Pierre. Hein. Donc, euh, il peut même y avoir un problème de communication parce qu'on dessine à la main. Attention communication communications, réseau euh, Du fait d'une explosion ou d'une catastrophe. Je ne sais pas, je sens les trucs. Bon. Par la suite, il y en a certains qui vont, encore une fois, euh, se faire euh, manger. Euh, il y en a certainement qui vont, comment dirais-je des, des, qui, qui vont avoir des, des, des problèmes, voilà. Il va y avoir des règlements de compte C'est ça que j'étais en train de chercher. Il va y avoir des règlements, règlements de compte du fait d'alliances, de fausses alliances. Donc, ça, entre, en d'autres termes, les méchants vont se manger entre eux. Alors là, il y a les petits qui, qui affrontent les grands et le combat est perdu d'avance. Ouais. Ouais. Ouais, alors... Avec ces, ces cartes-là, moi je, je pense quand même qu'on va avoir des ennuis. Hein. Ouais. Il y a un, un but qu'ils vont réussir à atteindre. Ben, je le vois là, le, le livre avec la magie noire. Donc, c'est bien ça. Donc, ben, ils vont quand même arriver euh, effectivement à leur but. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir effectivement une explosion. Je l'ai avec cette carte ici. Et ça va nous faire revenir en arrière. L'âge de pierre, alors peut-être pas j'exagère. Mais il va y avoir des gros problèmes c'est bien possible que ce soit au niveau de la communication, puisqu'on dessine à la main. Donc on communique à la main. Donc euh, y a, voilà, il n'y a plus vraiment de, de, de réseau, quoi, tout simplement. Puis en plus, il y a une soucoupe volante, là. Ça se marre, tiens. Ouais. Et ça va provoquer très certainement la ruine des gens maléfiques, euh, les gouvernes euh, nana, qui mentent, très certainement. Alors, comment ça va se finir, cette histoire Ouais. J'ai un peu peur qu'il y ait un truc qui soit mis en route. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui va être mis en route. Hum, des hostilités, effectivement. Bon, ça on le voit avec l'explosion. Mais il y a aussi l'argent, là. Vous ne voyez pas, mais il y a de l'argent, là. Donc, ça va provoquer, à mon sens, une escalade ou une dégringolade ben, financière, de toute façon. Puis là, il y a, il y a quand même beaucoup d'hostilité. Hein. Donc, on va vraiment, vraiment vers une escalade. Hein. Ouais. Et vous voyez, c'est un piège. Alors, et je pense aussi que ça va être la, la fin des gouvernements, hein. Très certainement. Hein. Parce qu'ils ont fait du n'importe quoi. Voulu ou pas voulu, peu importe. C'est nous qui en faisons les frais. Alors, il y a des questions électriques ici. dans le bon sens, comme d'habitude, voilà. Alors, il y a des questions électriques et il y a une bougie. Bon. C'est-à-dire... Punition. Ouais. Alors, on va arrêter là, parce qu'après, ça va faire un tirage trop grand. Mais moi, je pense que... Ils vont vraiment arriver à nous faire, euh, voilà, arriver, une, arriver à une catastrophe qui fait qu'on va on va perdre des choses au niveau technologique. Moi, je pense qu'il peut y avoir vraiment, vraiment un problème de communication de réseau. On pourrait perdre euh, le réseau de façon d'une autre, je sais pas. Mais on revient un peu à l'âge de pierre. Hein. Ou alors, c'est les énergies, vous hein, voyez Bon, parce que ils vont vraiment arriver à nous provoquer une explosion qui fait que ça nous mettrait dans la mouise, hein, ok Et que, euh, bah oui, ils vont y arriver. Et que ça provoquerait certainement la fin de ceux que, voilà, qui nous ont conduits quelque part dans cette, dans cette escalade. Ils vont se retrouver piégés aussi. Que du coup, bah, nous, euh, on risque d'être punis et de, de se demander mais comment est-ce qu'on va faire pour continuer quoi Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir non, je, depuis deux ans que je vous dis de faire des provisions et tout et tout, euh, je vous le redis, hein, c'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, mais le temps commence un petit peu à manquer. Ouais, on va poser une dernière question. Hein. Parce que je, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, ouais, ils vont, ils vont arriver à leur fin d'une certaine façon, mais pas complètement. Simplement, à la fin, c'est nous qui payons, quoi. C'est nous qui payons les pots cassés. Ouais, regardez, K.O. Ouais. Alors, tout dépend qui, mais moi, j'ai peur que ce soit nous. Hein. Tiens, tweet, tweet. Ah, bah, lui, il va aider aussi aux révélations. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Ah, bah, regardez qui c'est. C'est fou, quand même. Hein. C'est incroyable, ce, ce jeu. Alors, est-ce que ce sont eux qui sont KO moi, moi, je ne pense pas. Ils sont puissants, quand même. Hein. Je pense que c'est eux qui vont nous mettre chaos parce que ce sont eux qui sont derrière tout ça. Je vous ai dit, il hein, n'y a, y a pas que euh, le côté humain avec le nom. Ils ont des alliés qui sont puissants, qui veulent nous mettre chaos. Et vous voyez, il y a des questions d'enfants de, aussi, de bébés. Hein, et des questions de trucs ouais, Bon. Alors ça, on est d'accord. Alors, le bébé, euh, j'étais en train de penser aux histoires de fertilité. Alors, est-ce que c'est ça Pourquoi ça revient sur le tapis non, non, bah oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont, qui vont vraiment monter au créneau en disant euh, il y a des problèmes au niveau de... Pour, pour avoir les enfants, quoi. Et puis aussi, tout ce qui a été fait en relation avec les enfants. Ah, vous savez, la soupe et tout, hein. Je vous ai dit, hein. Je vous l'ai dit, je suis sûre, euh, plusieurs fois, euh, au collège, lycée d'à côté, les trois quarts sont euh, soupés, hein. OK Et pas que deux doses de soupe, hein. Trois, hein. C'est génération sacrifiée. Enfin, je dis ça. Euh... Enfin, voilà. Donc, eux, on est d'accord qu'ils ont affaire avec l'espace, hein, ou inter, euh, interdimension, d'accord Alors, on va demander quand qui sait qui est K.O. parce que vous allez me demander. Ben, je vous dis, c'est la foule, hein. C'est vraiment les gens qui vont être K.O. Bon. Ouais, bon, on va arrêter le tirage là. Je me suis déjà beaucoup avancée, puis en plus, ça fait 43 minutes, donc euh, vous n'allez pas regarder après. Mais bon, euh, c'est mal parti, d'accord Donc, on va avoir une période difficile, oui. Prévoyez en conséquence, parce qu'avant qu'on puisse euh, retrouver une façon de vivre à peu près euh, normale, euh, il va se passer du temps. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que tous ceux qui nous ont mis dans la mouise, à mon avis, ils vont être virés. Hein. D'une façon ou d'une autre, ils sont virés. Et en fait, ils ont déclenché un chaos, enfin ils ont permis en tout cas que le chaos se déclenche ou va se déclencher, mais ça va se retourner contre eux. Par contre, nous, nous, à la fin de la chaîne, nous, on va être chaos, parce qu'on ne pourra plus vivre comme avant. Bah, plus d'énergie, euh, pénurie, euh, problème d'eau, problème d'emploi, euh, récession, etc. etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Hein. Mais savoir après comment tout ça va continuer à se développer, ça, on verra. Mais en tout cas, là, vous avez déjà, euh, à mon sens, hein, mon hypothèse, mon interprétation de qu'est-ce qui se cache derrière ces ballons, c'est voulu pour effectivement déclencher un conflit, une explosion des hostilités et pour empêcher les vérités de remonter, notamment les, les vérités par rapport à ce qu'on a connu les trois ans. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes courageux. Et puis bon, on fera des vidéos de toute façon. A bientôt, hein. au revoir.